Je m'appelle Marianne Barcillon et je fais des dessins. Je m'appelle Christian Jolibois et mon métier, c'est d'écrire des histoires. Les aventures de notre dernier euh, héros s'appellent « J'aime pas nager ». C'est plutôt, je vous le fais, « J'aime <rire> pas nager », voilà, c'est plutôt comme ça. C'est une, une très belle histoire d'un personnage qu'on voit pas si souvent que ça dans les albums pour enfants. C'est un poisson. Un poisson qui parle et qui n'est pas content. Parce qu'il s'ennuie dans la mer, euh, tourner, tourner, avec ses potes, euh, pff, au bout d'un moment, euh, bon. Et il a une idée géniale que je ne vous dirai pas. C'est-à-dire que faire trois fois le tour du rocher, ça va, quoi. C'est bon, on en a un peu marre. Et un peu embêté que les autres ne comprennent pas. Et donc, il, il va faire un truc tout seul sans les autres, mais il ne veut pas dire quoi. Alors, je ne veux mais pas nous, dire non on peut, on peut pas le dire. <rire> alors, il s'appelle Ulysse. Alors Ulysse, c est, c est, pour les parents, euh, ça signifie quand même quelque chose. Hein. C'est un, un petit bonhomme qui est quand même assez aventurier et qui, comme son, son héros grec, euh, va découvrir des choses absolument fabuleuses, évidemment. C'est vraiment euh, l'éloge de la liberté. La liberté de, de penser, la liberté de se déplacer. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une idée qui n'est pas idiote, de remettre un petit peu en surface. En fait, ça s'inscrit dans une série. Donc à chaque fois, c'est un animal qui découvre un... Un concept, on va dire. Mmh. Petit ours, il découvre la tendresse. Voilà. Euh, L'hippopotame, elle découvre les bêtises, la oui. transgression. Et voilà, et en fait, à chaque album, c'est ça qui était chouette, c'est qu'il y avait une petite histoire. Mon préféré de la série, le petit hérisson. Pourquoi moi, j'ai jamais de câlin Je te rappelle ça, comment mmh. t'as écrit cette histoire ou pas Ah oui, c'est oh, ah. rigolo. Oui. Je peux le raconter <rire> raconte. euh, On est au téléphone et elle me dit euh, « Qu'est-ce que tu as pensé pour mon prochain album ?» Je dis « Pour l'instant, j'ai pas d'idée. » Elle était dans son jardin et elle avait euh, euh, le hérisson du jardin dans la main. Et elle me dit bah, « Pourquoi pas un hérisson ?» dit, oh, <rire> ça ouvre des horizons !» Il s'appelait Patafix, celui-là, j'étais trop fière, d'écrire écrive une histoire pour mon hérisson. Alors, en fait, ça, c'est toutes les, les maquettes de toute la série, de tous les albums. Ça, c'est euh, pour Mademoiselle Nippo c'est toi, a... ça, sur la photo Non, c'est ma, ma tante de Hollande et je trouvais que ça lui ressemblait <rire> c mignon, hein Je fais un premier dessin, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Voilà, comme ça, je peux faire des expressions différentes. Des... Là, elle, elle avait l'air pas très sympa. Du coup, je l'ai fait un peu plus sympa. Ah, bah voilà C'est lui, euh... lui Patafix. Ben voilà, il était très, très, très mignon quand même. Hein quand je dessinais l'hippopotame qui fait des bêtises, euh, j'avais ta tête en, en, en voix off, hein, mmh. tu vois, avec ce truc. Donc je voulais t'offrir cette fleur. Okay. Mais un quand même